Bonjour Guillaume de Lemazure, merci Bonjour. de nous avoir rejoints à l'UTBM aujourd'hui. Vous êtes architecte associé fondateur du cabinet alsacien DE Architect, en charge notamment du projet de création du nouvel UTBM Innovation Crunch Lab au sein du bâtiment B de Belfort. Si nous vous avons invité sur ce plateau aujourd'hui, c'est justement pour en savoir davantage sur ce projet d'envergure. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement votre cabinet Alors, notre cabinet s'appelle DE Architect, effectivement, il est situé à Mulhouse. Je n'aurais pas dit qu'il était Alsacien nécessairement, puisqu'on est dans le même écosystème que, que Belfort. J'y tiens, hein, parce que c'est toute cette zone frontalière qui touche l'Allemagne, la Suisse, euh, et c'est une, une entité vraiment très cohérente en matière d'industrie, d'activité, tout ça. En tout cas, nous sommes installés à, à Mulhouse pour euh, une raison très simple, c'est que moi j'y ai grandi, J'en suis ensuite parti et j'ai travaillé très longuement pour un cabinet très connu qui s'appelle Herzog et Meuron qui est à Bâle. Et à l'issue de cette collaboration, j'étais je, je, persuadé que euh, le sud de l'Alsace et le territoire. Cette zone-là, c'était un endroit où il fallait être en ce moment, parce qu'ici passe quelque chose. D'où la fondation de l'agence des architectes à cet endroit-là. Euh, actuellement, nous sommes 13. Nous sommes volontairement d'ailleurs installés... Euh, dans l'hypercentre de Mulhouse, juste à côté de la gare, pour pouvoir euh, à la fois attirer des gens qui viennent de l'extérieur et nous nous déplacer euh, depuis euh, ce point de convergence. J'ai deux, deux associés, associés, euh, Stéphanois et, et François Chiony. et notre, euh, notre activité en fait c'est euh, de plus en plus, c'est d'essayer de s'occuper de notre territoire. Alors de, de notre territoire, pardon. On, on a l'ambition de, de, de contribuer à son développement, de contribuer à la prise de conscience de ce qu'on peut faire avec le patrimoine industriel de cette région-là, comment on peut le redévelopper, le refaire participer à l'espace urbain. Et cette chose-là s'illustre, enfin cette attitude, elle s'illustre dans beaucoup de nos projets. Euh, notamment, euh, par exemple, dans une petite rénovation qu'on a fait pour Motoco, mais je pense que le plus emblématique, c'est KM0 à, mmh. à Mulhouse. C'est un écosystème qui, euh, qui fait coexister euh, des formations comme le, le CNAM, Epitech et maintenant École 42 qui vient avec des start-up, des entreprises con, confirmées et de l'événementiel. Et par ailleurs, nous, nous touchons aussi à d'autres domaines, mais vraiment, ce qui nous a beaucoup intéressé euh, depuis quelques années, c'est cette idée de participer à la redécouverte et à la revitalisation du patrimoine industriel et à lui donner de, un nouveau sens. Et c'est clairement ce qui nous a attiré sur le projet du, du Crunch Lab. Alors vous parliez justement de, de patrimoine industriel. Euh, comment est-ce qu'on allie justement ce, ce patrimoine ancien à la modernité euh, euh, d'un nouveau bâtiment la spécificité de, du patrimoine industriel, c'est qu'il a été pensé pour être adaptable, pour pouvoir être flexible. Les industriels du 19e siècle, leur idée et du début du 20e, c'était de fabriquer le bâtiment qui pouvait accueillir leur production, mais de pouvoir le transformer. Si une nouvelle usine, pardon, pas une nouvelle usine, une nouvelle production, une nouvelle locomotive, un nouveau métier à tisser, on doit complètement reformater les choses. Donc, ces bâtiments, ils ont été pensés pour être adaptables. Ce qu'on a perdu au, euh, au cours du XXe siècle, on a commencé à faire des bâtiments de plus en plus spécifiques qui ne répondent qu'à un seul usage et qui sont très difficiles à réinvestir. L'énorme chance, c'est que ces bâtiments industriels patrimoniaux, on en a des centaines de milliers de mètres carrés. Et on peut les réinvestir. Donc c'est la chose qu'on a tenté euh, et qu'on a fait euh, sur des du bâtiment milousien. Et c'est exactement la question qui se pose sur le bâtiment B puisque ce bâtiment est une réplique, euh, ou plutôt pas une réplique, une petite sœur de bâtiments qui ont été faits par DMC euh, à Mulhouse, qui sont des usines qui étaient capables de supporter d'énormes machines et toute une production. Donc c est, c est, il faut le considérer, ce bâtiment, comme une enveloppe avec une poutraison, une structure très simple, très espacée, qui permet d'y insérer beaucoup de fonctions. Et en fait, l'enjeu actuellement, est de, il est paradoxal, c'est de débarrasser dans un premier temps ces bâtiments de tout ce qui a été fait, de, de, de toutes les scories et puis les petites modifications qui sont un peu maniérées pour certaines, qui ont été faites au cours de la deuxième partie du XXe siècle. Donc le, notre inter intervention, elle consiste d'abord à lui rendre ça superbe, à le, à le nettoyer. Mmh. Là, on va retrouver le rapport à, à la brique, au béton à une magnifique structure avec des, des, des, des chapiteaux en tête des poteaux qui sont de toute beauté. Enfin, une fois que ça c'est fait, il faut y insérer quelque chose qui a un sens et qui permet de comprendre l'espace. Alors justement, en parlant d'espace, euh, le nouveau Crunch Lab sera divisé sur trois niveaux, donc la mezzanine, le rez-de-chaussée et le rez-de-jardin. Est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer comment euh, ils seront répartis les différentes activités le Crunch Lab hérite d'une un, partie de bâtiment. Partie de il vient s'insérer dans une partie de bâtiment. Alors C'est toute la difficulté du projet. C'est qu'il ne traverse pas l'espace, il ne récupère ou n'aura de la lumière que par un côté. Mmh. Une façade. Ça, c'est très important parce que euh, tout le monde veut, a envie de travailler avec de la lumière naturelle. C'est assez évident que ce soit euh, euh, les résidents, les nomades, le public, l'administration, on voulait leur offrir à tous cette possibilité-là. Et donc, L'enjeu, ça a été de se dire, euh, avec ce que je vous disais à l'instant, nettoyer le bâtiment et puis lui redonner sa superbe, comment on peut faire ça sans construire une extension Dans le concours, dans le programme du concours, il était ouvert la possibilité de venir plugger, de venir accrocher une extension sur la façade du bâtiment. Mmh. Ça, pour nous, c'était juste pas une possibilité. On s'est dit, non, la façade, elle est majestueuse, on arrive devant, on se dit, bah, franchement, ça a de la gueule. Euh, on ne va pas venir euh, mettre un petit ascenseur avec les toilettes en façade, ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on travaille à l'intérieur. Et là, c'est toute la beauté de ce bâti industriel avec des très grands hauteurs. on se rend compte qu'on peut rajouter une mezzanine qui fait l'équivalent de tous les mètres carrés qu'on cherche. Tous les mètres carrés qu'on pourrait mettre dans une extension extérieure, ben, on peut les trouver à l'intérieur en ajoutant un niveau. Donc, tout le travail, à partir de ce moment-là, était de positionner cette, cette mezzanine, ce nouvel étage, au bon endroit, et surtout de dégager tout ça de la façade principale, de manière à ce que la lumière pénètre, et qu'on constitue un, un, un jeu de patios, de vides, qui permettent de faire circuler, d'amener la lumière jusqu'à l'arrière du crunch lab. Tant dans les espaces d'exposition, là c'est assez facile, parce que c'est des très grands espaces, donc vous avez des belles fenêtres en façade, vous pouvez emmener la lumière jusqu'au fond sans trop de soucis. En revanche, dans la partie bureau, makerspace, qui sont des, des choses plus petites, si vous voulez, là, il fallait trouver un dispositif. Donc on a fabriqué en plus de la mezzanine, ou plutôt grâce à la mezzanine, puisqu'elle nous permettait d'avoir des espaces en plus, on a pu percer les dalles et fabriquer vraiment des patios, vous voyez, pour euh, emmener la lumière du rez-de-chaussée jusqu'à l'étage qui est inférieur. Donc là on a parlé de, de structure, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur les matériaux qui ont été choisis Alors les matériaux, tentativement, au stade où nous en sommes, ça va être des matériaux qui vont évoquer euh, une, une intervention euh, dans la période dans laquelle on est, c'est-à-dire des matériaux écologiques, euh, on essaye d'utiliser un maximum de bois et de, de matières qui ne sont pas retravaillées beaucoup, mm -hmm. euh, pour, qui vont d'ailleurs contraster avec... Euh, le caractère très industriel, très, très béton en fait, de, de, de la coque dans laquelle il s'insère. Ce que vous allez voir, principalement, c'est du verre, mm -hmm. Parce qu'on vient d'évoquer la question de la, du transport de la lumière, d'apporter de, de, de, de la lumière depuis la façade jusqu'au au, au fond du projet. Et bien ça, ça c'est fait grâce au fait que les patios, les loggias, tout ce qu'on rajoute est fortement vitré. Et ce n'est pas uniquement pour la lumière, c'est aussi euh, un message. c'est Vous ne vous entendez pas, on n'a pas la nuisance. Dans le Crunch Lab, on n'entend pas une machine qui fonctionne ou une réunion qui est euh, en cours. En revanche, on peut se voir. Les différents publics qui sont là, ils peuvent se voir. Donc on peut vraiment, alors que l'espace est étendu sur trois niveaux, on va pouvoir voir toute l'activité qui s'y déroule. Alors justement, quelles sont euh, les transformations qui seront visibles depuis l'extérieur L'astuce, ou hormis, si vous voulez, la, hormis le, le, la question des mezzanines et euh, des patios, l'astuce, ça a été de travailler sur une cour, une, on pourrait appeler ça une cour anglaise, ou c'est plutôt un jardin, en fait, que nous, que nous apportons. Euh, L'astuce, ça a été de, de, de, de transformer une cour anglaise qui n'était pas très profonde et qui était devant la partie basse de la façade en un vrai jardin mmh. assez large qui vient euh, donner, apporter de la lumière et donner un agrément à tous les makerspaces, tous, les, makerspace, tous les, les espaces de prototypage qui sont dans les niveaux bas du projet. Mmh. Et ça, ça n'est pas quelque chose qui va être proéminent, c'est-à-dire ça, ça ne vole pas la vedette à la façade. Par contre, dès lors qu'on va se rapprocher du bâtiment, on va voir en contre-plongée, on va pouvoir voir les machines des, des, des makerspaces à travers ces fenêtres et on va pouvoir déployer aussi cette activité dans la cour qui par ailleurs va être, va, va être plantée. Donc ça, ça va constituer vraiment un, un signal d'appel. Et en complément de cette cour, nous allons rajouter en fait une, petite, une petite boîte qui sera porteuse de la signalétique et qui euh, indiquera clairement Innovation Crunch Lab euh, et qui, sera, qui marquera l'entrée. Mais ces, a, ces actions, qui seront sans doute sous-tendues aussi par une petite structure qui, euh, qui supportera de la lumière, mais ces actions, elles sont un peu chirurgicales. Elles visent à, à, vrai, à ne pas voler la vedette à la façade du bâtiment, venir juste le surligner. Euh, question un peu plus pratique, est-ce qu'un espace de restauration est prévu Un espace de restauration est prévu du côté CRUS, c'est-à-dire juste dans l'entrée le, qui, qui est à côté. Il sera directement accessible hein, depuis les utilisateurs et, et très très proche. D'accord, merci. Et puis enfin, ma dernière question concerne les performances énergétiques et environnementales du bâtiment. Euh, est-ce que des solutions ont été proposées pour les améliorer nous améliorons tout ce qui est améliorable. <rire> est euh, nous travaillons, comme dit précédemment, sur une enveloppe, enfin, ou plutôt un volume qui se glisse dans le bâtiment B. Donc on va améliorer l'acoustique, on va améliorer le rapport à l'extérieur, donc s'affranchir euh, d'apports solaires qui seraient problématiques, on va améliorer le, la, la capacité de chauffage, on va améliorer la ventilation de cet mmh. espace-là. Tout ça sera à la fois évidemment aux normes et très agréable à vivre, mais sera une énorme amélioration par rapport aux conditions actuelles. Plus d'échanges intempestifs avec l'extérieur, on va avoir un bon degré d'étanchéité du, du volume. En revanche, pour aller au bout des choses, il faudrait qu'on s'attaque à l'intégralité du bâtiment, ce qui sera peut-être le cas un jour. Concrètement, la vie au Crunch Lab, comment ça va se passer Alors concrètement, la vie au Crunch Lab, le, notre objectif, c'était que tous les utilisateurs puissent se voisiner, se croiser, se voir. Pour autant, f... nous n'ignorons pas qu'il y a des activités qui sont euh, acoustiquement euh, pénibles pour le reste du, euh, du public, qu'on doit pouvoir se replier dans une salle d'idéation euh, bien tranquille, une salle de réunion, ou qu'il va y avoir des événements avec une foultitude de gens dans un grand espace euh, en train de, de, de, de co-travailler sur des projets. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de répartir les fonctions à des endroits assez stratégiques en analysant un petit peu l'espace. Alors, On va rentrer au cœur du Crunch Lab, c'est-à-dire au milieu de sa façade, par une, petite, une entrée qui va être marquée et ensuite, ce redent de la façade qui, qui s'exprime, on va, on va rentrer par là. Et là, on se glisse dans un hall qui est relativement bas de plafond et qui est le hall où tout le monde va se rencontrer. Depuis ce hall, on accède à tout. Un escalier va permettre de monter et descendre à la mezzanine et à des, des, dans les makerspaces, les espaces vraiment de prototypage qui sont en bas. À gauche, on va trouver le Fab Lab nomad, mm -hmm. enfin le Coworking nomade pour utiliser le vrai nom. Le vrai nom. Donc l'endroit où euh, toutes les activités vont se déployer, changer euh, au fur et à mesure des jours. Euh, il y a tout un mobilier qui est, dé qui est développé pour ça, pour qu'on puisse s'approprier l'espace de multiples manières. Mm -hmm. Donc ça, c'est pour tout ce qui est nom nomade. Et, euh, et de l'autre côté, on va avoir le coworking visiteur, qui lui est organisé sur trois niveaux, euh, qui permettra de mettre à la fois en relation au rez-de-chaussée, enfin au rez-de-jardin plus exactement, les espaces de prototypage. Euh, les bureaux et les, et les activités euh, au rez-de-chaussée et, et tout ce qui est salle un petit peu plus intime si vous voulez qui doit être un peu en retrait du flux qui va se situer sur la mezzanine en haut et tout ça vient se, se rencontrer au centre dans, sur cette mezzanine dont je parlais à, à l'instant mmh. sur cette mezzanine on trouve la salle d'idéation et les salles de, de réunion qui elles voient partout donc pour résumer si vous voulez Actuellement, c'est un dédale de fonctions et on a un petit peu du mal à, à s'y retrouver. Là, on a vraiment un point central, un barycentre, depuis lequel on va comprendre complètement l'organisation du lieu. Et grâce aux percées dont on a parlé précédemment pour la lumière, on peut également voir l'endroit où on va se, se rendre. Merci beaucoup, Guillaume de la Masure. A euh, très bientôt.